Salut Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter les clone Troopers. Ouais, et d'ailleurs, comme il n'y a pas de carte d'ordre, eh ben, on va vous présenter le Spider en même temps. Allez, c'est parti Allez, on voit double hein, dans cette présentation, puisque... Faute de carte d'ordre, je vous regroupe les deux dans la même vidéo, comme l'ont dit mes clones à la présentation. On commence avec les troupes, 52 points pour 4 clones, c'est 4 points de plus que les Stormtroopers. Après, vous le verrez, ils tirent mieux, comme quoi le clonage, ah, c'était mieux avant. Un point de vie et un point de courage, ils défendent en rouge, comme leurs descendants, ils se déplacent à deux et avec un des noirs au corps à corps et un des noirs avec le DC-15A à portée 1-3. Là aussi on perd la transformation de l'adrénaline en touche nativement, mais on gagne tir de soutien, ce qui vous permet si vous avez un ordre visible de le consommer pour vous associer à une attaque. Vous noterez qu'il n'y a pas de notion de distance, donc vous pourrez aisément prendre vos ennemis en tenaille. Évidemment, vous pourrez ajouter un clone pour 13 points à votre troupe. Vous équipez d'une grenade, derrière une nouvelle, hein, un fumigène, et une carte d'équipement, perso, j'aime bien éclaireur, ça permet de corriger son déploiement. Une arme lourde, on retrouvera soit le Z6 pour 25 points avec 6 dés blancs à portée 3, n'oubliez pas pour le coup le dé de visé, et le DC15 qui pour 30 points, alors c'est un peu cher, mais bon, balance 2 dés rouges mais à 4 de distance, ce qui vous permet de tirer le premier. Là, c'est The Clone Shot First. On y ajoutera Critique 1 pour transformer les Adrénalines en Critique. Bon, ça pourra peut-être être pratique contre les de casse. Passons au Speeder. Avec ses 75 points, il coûte beaucoup moins cher que les Bikes de l'Empire qui étaient à 90. Mais on en a qu'un seul. 5 de vie et 3 en mécanique, là aussi on n'avait pas l'habitude d'avoir quelque chose en mécanique avec les anciennes bikes, donc vigilance. On va retrouver une Adrénaline en attaque, pour une touche, ce qui est une première dans les cartes de Clos Noir, donc on le signale. Déplacement à 3 c'est logique, avec un déplacement obligatoire qui ignore le terrain de 1, ça c'est Speeder 1. Pour le matos on va retrouver un dc 15 donc toujours avec son dé noir à 1 3 et un canon jumelé avec rouge noir et blanc à 1 3 avec fixe avant on perd donc les deux noirs de la première arme et l'impact un des impériaux ça laisse circonspect mais grâce à arsenal 2 on va pouvoir utiliser les deux armes dans la même attaque et oui ils sont deux dans le speeder bien sûr on on se déplace vite et donc on retrouve Cover One en défense, c'est toujours agaçant pour l'adversaire. En amélioration de com, euh, ben, euh, vous pouvez euh, vous rajouter euh, de quoi recevoir des ordres, mais surtout on note l'apparition d'une nouvelle carte copilote ou passager qui vous permet d'ajouter un clone avec un gros joue sur la table. Donc, euh, on a vu l'artilleur Braque sur la vidéo de FFG avec 18 points, 2 hein, euh, dés noirs, 2 blancs à 1-3. Attention, c'est lourd, donc vous réduisez votre vitesse de 1. Mais avec fixe avant et arrière, eh ben, ça c'est vraiment un plus je trouve. Je peux pas vous montrer le reste, mais bon, vous avez vite compris hein, qu'il s'agissait d'un laser et d'une arme lourde, comme c'est souvent le genre de proposition. Voilà, on en a fini avec ces deux propositions. Bon, pour euh, les premiers, ben, ce sont des troupes de base, hein, il ne faut pas trop non plus déstabiliser le jeu, mais hein, j'aime beaucoup les clones et je pense qu'ils vont vite s'imposer. Pour la moto, ben, vous l'avez vu, hein, la figurine est plutôt fine finalement, plus que je ne l'imaginais, et surtout elle est très modulable et autonome sur la table. Il me reste à vous remercier pour votre intérêt et à vous donner rendez-vous pour demain, avec la dernière session de The Clone War, allez du mois de juillet. Et mon clown se joint à moi hein, pour vous souhaiter de, de bons coups, jeux et puis, et puis, puis surtout, surtout de bons bon jets bah, parce qu'il n'y a que ça qui compte pour poutrer le type d'en face.